À moins de 250 spectacles, dont 90 won, se jouent tous les soirs à Paris. Du haut de ses 38 ans, Béatrice Quedal est persuadée d'avoir le talent, la persévérance et le charisme nécessaire pour se faire un nom dans l'humour. Malheureusement, elle est la seule à y croire. Coucou les loulous, on est à Bracassard, le village de mon enfance. Je vous cache pas que j'ai un petit peu la pétoche à l'idée de jouer ici devant tous mes proches. Allez, je vous fais visiter. Alors là, on est devant la maison de Monsieur Michel, mon instituteur du CPOCM2. Vous allez voir, j'étais sa chouchou, il m'adore. une petite surprise, c'est parti. Toc, toc, Michel yeah. C'est Béat. Béat. Béat qui bah, Béatrice euh, Béatrice Kedal Allez ouvrez, Monsieur Michel Fichez-moi notre cas ah Vous appelez les flics